Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Raphaël est là. Aujourd'hui, Mirella pour vous la présenter. Nous avons deux invités, mais avant tout, je tiens à envoyer un gros force et courage pour les personnes sinistrées suite à la tempête Siona. Et l'association que nous recevons aujourd'hui œuvre aussi dans ce sens, c'est l'association ALLP dont la présidente Mme Sierras Véronique va sur la laisse se présenter, et ensuite la trésorière adjointe, Madame Destland Milena. Ben, bonjour à tous. Hein. Ben, je suis Madame Serras Vironique, présidente de l'association des locataires de Loïc Petit à LLP. Nous sommes situés à Capesterre. Bonsoir à tous. Milène, trésorière à de l'association LLP. Pouvez-vous nous parler oui. de cette association ben, C'est une association qui a été créée en 2019, euh, puisque nous sommes des locataires. Nous habitons sur, euh, sur cap et euh, nous venons nous mettre en collectif tout d'abord. Et ensuite, euh, finalement, au fil des années, on s'est dit pourquoi pas se mettre en association. Donc pourquoi Parce que nous sommes là pour euh, la cohésion sociale, pour œuvrer aussi pour les locataires, pour la défense des locataires. Et au fur et à mesure que notre, euh, notre association grandit, on évolue également. Et on s'est dit euh, pourquoi pas euh, se transformer en EVS, en espace de vie sociale. D'accord. Voilà. Et la trésorière souhaite y compléter, dire quelque chose ben, Elle a pratiquement tout dit. Ben, le but de l'association, euh, avant tout, c'est euh, la défense de, de nos locataires et euh, aussi euh, œuvrer pour notre jeunesse, qui est l'avenir de demain. D'accord. Et en tant que trésorière, vous travailler de concert avec le trésorier pour mettre en place des projets voilà. et ce genre de en choses En pour... avec la présidente et les autres membres du C.A. de l'association. Euh, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, euh, chacun donne son idée et si nous pouvons concrétiser, aller jusqu'au bout de, des projets, ben c'est un plus pour l'association. C'est très bien, c'est très beau tout ça. Donc, Madame la Présidente, pouvez-vous nous parler des projets Mais les projets qu'on a fait enfin de, de l'année dernière, euh, ça a été euh, le projet de quartier d'été en 2021. Donc, nous avons poursuivi en 2022. Nous avons reçu euh, au mois de juillet, au mois d'août, euh, le, le sous-préfet, donc qui a vu en fait tout ce qu'on a pu faire mettre en œuvre avec les enfants. Aujourd'hui. Euh, nous, ont, nous avons une autre, euh, une autre vision un peu plus euh, au niveau de, de la cohésion sociale. Donc, euh, c'est pour cela que nous avons été euh, labellisés espace de vie sociale, euh, financé par la CAF, bien entendu. Donc, euh, l'inauguration de l'espace de vie sociale sera bientôt, sera le 22 euh, septembre 2022. Je déjà le 23 septembre. 22 octobre. 22 octobre, pardon. <rire> Désolée. Le 22 octobre. Donc, euh, c'est pour cela que je suis venue aussi pour inviter la population de capestière pour nous soutenir. Je voulais vous poser une question. Souvent, ces espaces de vie sociale où, qui sont financés par des appels à projets, des financeurs comme la CAF ou autres, mm -hmm. euh, les gens y adhèrent assez facilement Ils viennent, euh... ben, ils viennent hein, depuis, puisque nous avons fait cette expérience-là avec euh, le quartier d'été on a commencé avec les familles du, de Luc Petit et on s'est agrandi, on s'est élargi au fur et à mesure parce qu'on a vu les, les habitants de Marquisa, puisque c'est le secteur de Marquisa que, que nous, euh, nous supervisons, on va dire. Donc, du coup, avec l'EVS, ben, ça va permettre aux familles de venir et euh, de connaître, en fait, c'est quoi l'espace de vie sociale. Ça va leur permettre d'être... Euh, il y aura des projets numériques, il y aura des projets de sortie, des projets de randonnée, euh, bien évidemment, nous aurons également d'autres projets au fur et à mesure, je vais vous expliquer, mais ça c'est important parce que ça permet aux familles, en fait, euh, qui n'ont pas accès à, aux outils informatiques de venir nous rencontrer, de venir sur place, on va les aider à, à faire leurs documents administratifs, les aider à aller sur Internet et plus. D'accord. Vous, vous parlez association des locataires Loïc Petit. Pouvez-vous nous rappeler qui, lui Monsieur Loïc Petit, euh, c'était l'ancien directeur par intérim de la SIG. Donc c'était une personne euh, qui aimait les associations, euh, qui est vrai pour les associations, qui les aidait. Donc euh, moi, je suis très fière aujourd'hui que notre association porte le nom de Monsieur Loïc Petit. Voilà. Et ça va aussi euh, avec euh, son tempérament, le fait qu'on qu a décidé d'être espace de vie sociale. C'est vraiment un cheminement et je suis très contente. D'accord. Donc, le 22 octobre, oui. à part euh, l'inauguration de cet espace de vie sociale, mm -hmm. vous avez prévu euh, des manifestations, des, des animations oui. Et dont un qui va porter sur Sur le concert solidaire. Un concert solidaire en hommage au, au, au, pour aider les personnes euh, victimes de la tempête Fiona Puisque Marquisa, notre secteur, a été euh, très marqué par cet événement. D'accord. Donc ce jour-là... Qu'est-ce que les gens peuvent apporter Ben ce jour, ah, leur... oui, le jour de ce concert, ben, ce sera des packs d'eau, euh, des cartables, euh, des matériels euh, de bureau informatiques, parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leur euh, au niveau des, des entreprises aussi. Donc on va on va, on va aider tout le monde. D'accord, sans exception. Sans exception. <rire> Quelque soit, <rire> pas forcément le secteur de Marquis. Non, mais ce sera pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, pour tout le donc, monde. il n'y a pas de discrimination. <rire> non, pas du <rire> tout. Hein, pour tous les donc, habitants ça, de Capesterre. Ça, c'est anonyme. Ils ne sont pas obligés de s'inscrire. Il n'y a pas de formalité. Non, il n'y a pas de formalité. C'est vraiment, ils viennent, ils ramènent euh, tout ce qu'ils doivent ramener pour aider euh, les personnes de Cap Non, Non, mais les personnes qui doivent récupérer ces dons. Oui, ils peuvent Il venir sans... Sans, sans, sans inscription. C'est vraiment venir en toute intimité, récupérer, parce que ce n'est pas facile d'avoir tout perdu comme ça et de venir euh, euh, devant tout le monde et récupérer. Est Je pense que ce n'est pas facile pour une personne qui a travaillé toute sa vie et qui perd euh, tout d'un coup euh, tout ce qu'il a. C'est vrai. Mm -hmm. Surtout que de nombreuses personnes ont été sinistrées un peu partout en Guadeloupe. Oui. C'est vrai que ça a été terrible, tout sur vers la Bastère, oui. la Bastère, et... Et on en passe. Donc, euh, vous travaillez de concert avec le CCAS par rapport à cette action. -ce que vous oui, vous nous travaillons avec euh, le, CS, le CCAS de Capestia Bello qui nous ramène de l'eau. Mm -hmm. euh, donc, euh, notre local est ouvert pour qu'on puisse, qu puisse distribuer l'eau aux personnes de Marquisa. Nous travaillons également avec euh, la Fédération du social en Guadeloupe, notamment les centres sociaux qui nous ont ramené aussi euh, des, des vêtements. Pour, euh, pour les enfants, pour les parents. Et c'est là, c'est euh, l'EVS euh, de prêt qui a fait cette démarche envers la, le centre social de Capesterre. Donc, euh, nous continuons à travailler euh, ensemble, en fait, vraiment pour œuvrer pour, pour, pour, pour les gens. Donc, si quelqu'un souhaite vous contacter, à des dons à faire, euh, une adresse ou porter c'est donc Oui, nous avons ben, l'adresse de l'association, c'est 1368 euh, Résidence Loïc Petit 2 à Capester-Bélo et donne-moi au téléphone c'est 06 90 91 68 05 donc, vous pouvez reprendre 06 90, 06 90, 90 91, 91 68 05 68 05 donc vous entendez toute personne qui souhaite faire des dons à l'association Loïc Petit pour les sinistries de Capester et... Cap ou d'autres être... <rire> si on a de plus de dons l'association euh, de des locataires de Loïc Petit au 06-90, 91 05. Donc, Madame Despland, j'aimerais bien vous entendre aussi par rapport à toute cette manifestation, dans le cadre d'organisation, ça demande beaucoup de choses, ça. Ben, on ne réalise pas, tant qu'on n'est pas investi dedans, on ne réalise pas, mais c'est un travail très colossal. Euh, parce que je n'ai pas très été présente dans mon foyer, plus euh, au local, à recevoir les dons. Parce que Mme Ciarras, elle est plus sur euh, euh, le terrain à aller voir les différents organismes et associations euh, pour faire le, le relais. Et euh, les derniers jours, ben, moi j'étais au local à recevoir les dons, euh, faire la distribution avec d'autres membres de l'association également, faire la répartition des packs d'eau, s'assurer que, que tout le monde euh, reçoit quelque chose. Donc on tient quand même à remercier la population, parce que nous avons reçu pas mal de dons. Euh, que ce soit pour euh, les femmes, les enfants, les bébés, mm -hmm. parce que nous avons beaucoup de familles sinistrées, comme la présidente l'a dit. Euh, J'espère euh, qu les... qu'il y a des hommes aussi. Oui, les hommes aussi. <rire> bien, là, là. Parce qu'au niveau du secteur de Marquisa, euh, proprement dit, nous avons quand même eu euh, le quartier d'Anditatuli qui a été euh, plus particulièrement touché par la tempête Fiona. Mm -hmm dont euh, beaucoup de familles ont difficulté avec des enfants en bas âge. Donc, on remercie encore la population pour euh, le geste de solidarité. Et euh, ben, on leur dit de, de continuer dans cet élan. Comme on dit, si on ne met qu'à la vélote, aujourd'hui, c'est eux, demain, ça peut être nous. Mmh. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je constate. Et vous avez combien d'adhérents de membres dans votre association? Euh, plus d'une quarantaine. D'accord. Adhéons, on ne compte pas les familles. Donc oui, donc, effectivement, comme si c'est individuel, mais après, à venir euh, voilà. de vie sociale, donc vous mm -hmm. adhérez en fait la famille. C'est intéressant oui. pour, euh, pour quelqu'un qui veut adhérer à votre association, mm -hmm. donc euh, que toute la famille soit inclue, tout le monde participe en fait euh, à vos actions. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour la famille, parce que lorsqu'on fait nos sorties, c'est familial. Mm -hmm. la rando les randonnées qu'on va programmer, c'est familial aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour aider les familles en mais difficulté. quand même quelque chose qui paye Oui, ils ont une participation. participation oui, il faut toujours payer une petite participation. Hein. Euh, Ce n'est pas très cher, mais euh, c'est. Euh, même si l'association la, finance, mais la, la, la, la famille paye une, une participation. Donc, on va rappeler euh, votre, votre grand événement du, du 22 octobre 2022. Oui. Donc, euh, le concert. Oui. L'inauguration de l'Espace de, de vie sociale, le Marquis. Donc vous invitez toute la population, toute la toute population, la population de la, Oui, <rire> toute la population de Capesterre et ici la Guadeloupe, toute la Guadeloupe aussi. Hein. Mm -hmm. euh, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que c'est l'inauguration de l'Espace de vie sociale, mais c'est également l'hommage à Loïc Petit, puisque ça fait 10 ans ah. qu'il est décédé. D'accord, et oui. c'est important. Et c'est important pour nous. D'accord. On l'a fait en 2020 en 2020, elle, on n'a pas pu faire suite au Covid, mais cette année, on tient à le faire. Alors, vous, vous parlez du Covid, vous avez vraiment été touché euh, L'association, les parents, les adhérents de cette association ont vraiment mmh. été affectés par la crise Covid Oui, oui ça a été, parce qu'on a diminué nos activités, euh, il fallait faire attention également aux gestes barrières avec les enfants. Donc, euh, oui, on a été impacté euh, par, euh, par le Covid. Mais depuis ça, on, ils sont contents de retrouver oui, retrouver on repart les <rire> les bien, bien sûr, bien sûr et tous ceux qui s'en suivent oui. d'accord, mais c'est bien donc euh, vous avez fait tout un cheminement par rapport à Loïc Petit il y a des affiches il y a quoi, il y a euh, le de son histoire de vie ben, on a lors de la première inauguration enfin lors de la première hommage pour Loïc Petit euh, on avait fait une fresque avec ah, son bon. portrait mm -hmm. euh, pour, euh, c en même temps c'était le, le démarrage aussi de l'association la, de donc euh, un portrait de Luc Petit par notre euh, on va dire, euh, notre intervenant en peinture, c'était Monsieur Ivano euh, Ficadière et là cette année, euh, ce sera une surprise ah, oui. <rire> on dévoile non on dévoile pas on dévoile pas, donc euh, <rire> si on est curieux, il faut se déplacer voilà, il faut passe. se déplacer ah. et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, le concert, ça c'est vraiment le point important, surtout qu'au début c'était vraiment un concert pour l'hommage et pour euh, l'inauguration. Mmh. Avec les événements, on l'a transformé en concert, en concert solidaire. Donc les activités là, euh, ça commence à, ouais. à quelle heure Le matin Alors, À partir de 10h et jusqu'à 22h, puisqu'il y a un concert. Ok, 10h, 22h, donc le repas est compris, il ben, aura il y aura 20... du... je comprends qu'il y aura des choses. Oui, il y aura des choses. Aura des vous, choses. Vous, vous souhaitez garder ça C'est <rire> la surprise alors. La surprise, ils vont venir. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez découvrir ce que l'association des locataires Loïc Petit vous réserve, il faudra vous déplacer. Voilà. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Ben je suis très contente de, de l'apprendre et je, je souhaite pense. que cette association perdure... Euh, dans toutes ces actions et ces activités, yes. et vous avez de nombreux projets encore pour 2023 qui sont en cours sont... Ah oui, on a beaucoup de projets pour 2023, puisqu'on va encore euh, pour le quartier d'été, mmh. pour le mois de juillet août. On a aussi des projets de soutien scolaire, d'aide aux devoirs pour les mmh. enfants, et euh, aussi, euh, je pense qu'on aura peut-être une collaboration pour les personnes âgées. Ah, c'est bien ça. Il ne faut pas les oublier. Non, il ne faut qui pas les oublier. Qui dit aidant aussi. Voilà, dit aidant aussi. Donc vous, voilà. verrez, donc, vous souhaitez vraiment, vraiment... En fait, faire un travail de réseau. Oui, un travail de réseau. C'est très important. Vrai un que, travail de proximité également. C'est très important. Mm -hmm. C'est vrai qu'en Guadeloupe, ou bien ailleurs, c'est vrai, souvent, on n'y pense pas, des fois, travailler en réseau. Mm -hmm. Mais c'est, comment on dit, c'est ensemble qu'on peut faire de belles choses pour les gens qui en ont besoin. Bien sûr. Notamment euh, les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles, les enfants... On retrouve des perso On parle de personnes âgées, mm -hmm. personnes en situation de handicap. Vous avez les aidants, mais les jeunes aidants aussi, parce qu'ils peuvent être des enfants, oui. des enfants qui s'occupent d'un parent qui est malade, bah, mm -hmm. du fait que ce soit grand-mère qui aide maman. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais est-ce que ces enfants-là, quand vous accueillez les enfants, vous... Ça vous arrive de les accueillir seuls, de parler avec eux par rapport à, oui, euh, à l'espace de vie? On va retrouver quoi comme euh, différents ateliers? Ben dans l'espace de vie, il y aura un atelier communication mm -hmm. avec, un, avec un professionnel. Donc, il va discuter avec les enfants, avec les parents également. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place. Mm -hmm. voilà. Et d'autres ateliers? Euh, oui, il y aura des ateliers euh, de pêche. Euh, oui. Ah, <rire> même. oui, initiation à la pêche. Mm -hmm. Il y aura un atelier self-défense. L'atelier de théâtre, puisque ça a bien fonctionné euh, en, pendant les vacances. Mm -hmm. Les enfants, ils étaient très contents. Donc, euh, on va continuer l'atelier de théâtre. Et il y a aussi, euh, nous avons en ce moment un projet Sport pour tous, initié par Mme Desplon. Ah, Mme Desplon va nous, par nous parler de ce projet. <rire> voilà. Donc, le mardi et le jeudi, nous accueillons des personnes pour le sport. Et ouais. nous, faisons, nous faisons un événement tous les deux mois pour le Sport pour tous. À Petit. Super. Alors, même des sports. Vous voulez parler de ce projet Ben C'est tout simple en fait. Hein? Le sport, ça a toujours été, euh, je dirais pas un sujet tabou pour certains, mais on dit toujours, lundi je vais commencer. M'ont dit lundi, m'ont dit pas lundi, de quel mort, de quelle année. <rire> C'est sûr <rire> Et euh, je me suis dit, ben pourquoi pas, nous, nous sommes un groupe... Euh, que les femmes sont quand même, on va pas se, se le cacher, les femmes sont quand même plus actives euh, au sein de l'association et nous avons toutes le même but, le, la même envie d'entretenir de, de, notre santé, notre corps et euh, ben, je me suis dit pourquoi pas le faire tout ensemble et se motiver. Mm -hmm. Donc euh, j'ai parlé, j'ai soumis mon projet à la présidente qui m'a accompagnée euh, à tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise et à la journée d'aujourd'hui, ben, euh, nous avons commencé avec euh, même pas une dizaine et maintenant euh, ben, à chaque événement parce que nous essayons quand même chaque mois de, de proposer un événement sportif où nous nous accueillons des gens de l'association mais également des gens extérieurs euh, à prendre part à des sessions de sport de, avec un coach professionnel. De, ça peut être du fitness, ça peut être sur le, le rythme du boca, du le dernier que nous avions, c'était au rythme du euh, carnaval. Mm -hmm. Donc, euh, on essaie de varier un petit peu les goûts de chacun et tout. C'est euh, de s'amuser, c'est en toute convivialité. Et ça a l'air de plaire, puisque de plus en plus, nous avons du monde. Donc, euh, voilà. Nous ah sommes lancés. Et c'est parti pour deux mots, là. Oui, oui c'est parti. Parce que le prochain, ce sera sur le thème disco. Disco? Oui, oui, fitness disco. Waouh, j'habite trop loin pour pouvoir. <rire> mais ce serait intéressant de, de montrer tout ça, de faire voir tout oui. ça. Oui, très intéressant. Donc, vous avez prévu, euh, il faudrait que vraiment que... Mais il faudrait venir voir, en fait. Non, mais, aussi, oui. oui, mais communiquer. Vous avez un Facebook. Oui, on je a un regarder, Facebook euh, euh... de l'association. Bon, je ne l'ai pas en tête, mais on a un Facebook. Donc, c'est l'association être... des locataires et on a les images, on fait du direct. Euh, sur les événements, on fait beaucoup de flyers aussi. Donc là, au niveau de la communication, euh, on communique beaucoup. Donc vous pouvez rappeler vos bailleurs financiers, les personnes qui vous aident, que ce soit... Ben oui, notre bailleur, hein, ou... notre bailleur, euh, c'est la SIG qui nous a aidés depuis le début. Ensuite, euh, nous avons la CAF, mmh. la préfecture, la commune, et euh, nous avons aussi la CNL, puisque je suis la première vice-présidente de la CNL, qui nous aide, la Fédération du logement Guadeloupe. Donc, nous avons le FEV, la Fédération du social, avec les centres sociaux et les EVS en Guadeloupe. Voilà. D'accord. Mais oui, je vois que vous avez beaucoup de casquettes. Donc, vous êtes vice-présidente de cette Fédération du logement en Guadeloupe. Oui. Donc, elle consiste à quoi ben, C'est aussi fédérer les associations de, de, de, de bailleurs, différentes bailleurs. Ça peut être la SIG, la SENSAMA, SICOA, euh, SFSPHLM. Donc, ça peut être un peu tous les bailleurs de la Guadeloupe. Et nous avons des associations au sein de ces bailleurs. Donc, Donc euh, on fédère. Vous fédérez. Oui. Donc c'est une double casquette. Ça vous permet aussi, avec votre association des locataires, de pouvoir mieux les accompagner. Voilà. Euh, pour sur... les demandes de dossiers de subventions, de demandes de logement. Euh, S'ils ont une difficulté de communication avec les bailleurs, nous sommes là aussi euh, pour pouvoir mettre prendre en charge aussi la vérification des charges mm -hmm. pour, euh, pour, les, pour les locataires et bien d'autres choses. Oui, et aussi les accompagner pour les projets associatifs. On peut les accompagner également. D'accord. Donc voilà. Ça peut être divers pour les qui ont besoin de montrer une association. On les accompagne, on crée l'association avec eux. Euh, on les aide à monter leurs projets. En ce moment, on accompagne l'association euh, du Moule. On en a fait aussi sur Trois-Rivières et on continue à faire notre ah, travail. Donc c'est les... ah, toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe à, euh, à l'association des locataires Loïc Petit ou bien à la fédération Non, à la fédération. À la fédération, du... fédération, à la fédération, à la fédération oui. Donc, euh, en... faire le parallèle entre les deux, ce n'est pas compliqué Non, non ce n'est pas compliqué, c'est un peu le même travail. Puisque, même si euh, je ne fédère pas d'association au niveau des locataires Loïc Petit, mais je fédère euh, les personnes. <rire> Et au niveau de, de l'association Loïc Petit mm -hmm. Euh, toutes les aides, que vous ce sont les mêmes aides que vous portez par rapport à la fédération ou Oui, c'est ce oui, l'accompagnement dossier, les demandes de, lorsqu'ils ont une difficulté de communication avec le bailleur. Ça, c'est plus avec la SIC, je le fais. Euh, nous avons une bonne, bonne communication aussi avec notre directeur euh, de, de département SIC, celui qui s'occupe de la basse terre. Donc, euh, ça nous permet aussi de, de discuter avec toutes euh, les associations de, de locataires. D'accord. Ben, on, va, on arrive au terme de notre émission. Donc, euh, je vous rappelle qu'on a reçu aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, Raphaël est là, mm -hmm. la présidente, Mme Sierras Véronique, des locataires de l'association Loïc Petit, et Mme Desplan-Milaine, oui, oui. trésorière adjointe de cette association, qui vous invite le 22 octobre à partir de 9h, euh, Oui encore mieux. On va prendre, on, on va prendre le, petit, le goûter, le petit déjeuner On verra bien. bien, bien. bien. <rire> donc, n'oubliez pas cet événement, donc l'inauguration de l'EVS, c'est ça? Oui. Et euh, le concert solidaire. Donc, n'oubliez pas de porter une petite aide, surtout comme il y a des bébés des, du lait pour voilà. les enfants, euh, toutes denrées non périssables de préférence mm -hmm. euh, pour des couches. Bien sûr. Du coup, je ne pas vraiment les t es t es là bon. Tout, oui. <rire> tout est de la bienvenue. Bien sûr. Et nous, Pamoli. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, mesdames, d'être venues à cette émission. Merci. Raphaël est là. Merci Et à vous. Et on espère euh, entendre parler de vous encore euh, dans beaucoup plus de projets. D'accord. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.